Salut la Pixie Army J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de cinéma. Et alors il y a beaucoup de sorties cinéma en ce moment du côté de Disney, Pixar, etc. Du coup aujourd'hui et pour la vidéo de dimanche, parce que oui il y a deux vidéos qui sortent cette semaine, on va parler cinéma. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de Lucas qui est sorti vendredi dernier sur Disney+. Et dimanche on se retrouvera pour ma critique de Cruella. Comme ça, ça vous laisse l'occasion de découvrir le film si vous ne l'avez pas encore vu, puisque bah, il sort que ce mercredi en France mais pour ceux qui viennent des pays francophones ou euh, par exemple des états unis etc, bah, vous l'avez sûrement vu depuis beaucoup plus longtemps et ce sera l'occasion d'échanger en commentaire. Mais là pour l'instant on se concentre sur Pixar sur les vacances avec Lucas, le dernier film Pixar qui est sorti vendredi 18 juin sur Disney+. Et c'est un film Pixar que personnellement je n'attendais pas du tout. Dès les premières bandes annonces j'étais pas franchement emballée, du coup la question c'est est-ce que je l'ai aimé ou pas et je vais y répondre dans cette vidéo, bien évidemment sans spoiler. Donc pour vous parler un petit peu de Lucas, c'est un film qui aurait déjà dû sortir l'été dernier, sauf que bah, le Covid a fait son œuvre. encore et toujours le Corona, hein, la star de l'année 2020, et donc du coup on a le film que cette année. Au départ il aurait dû sortir au cinéma, et finalement il est arrivé directement sur Disney+, un peu comme Raya. D'ailleurs j'ai fait la critique de Raya, si jamais vous l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la découvrir sur ma chaîne, ce sera l'occasion d'avoir également mon avis sur ce film-ci. Alors de quoi parle Lucas Lucas c'est euh, l'histoire d'un petit garçon qui vit dans les profondeurs de l'océan et qui va se retrouver à un moment ou à un autre sur terre et il va faire la rencontre d'un autre petit monstre marin qui va vraiment bouleverser sa vie. De là il va découvrir toutes les joies de la vie humaine et notamment les Vespas et il va avoir une véritable passion avec son ami pour ça, ce qui va ensuite lui donner envie d'aller au village des hommes et de se confronter du coup au regard des humains qui n'est vraiment pas tendre envers les animaux marins. Le film se situe dans le sud de l'Italie donc c'est un endroit qui est très coloré, qui est très chaleureux alors où j'ai jamais eu l'occasion d'aller mais c'est vrai que ça a un bon goût de vacances, et donc on a deux univers qui s'affrontent. On a toute la partie sous-marine, que l'on voit d'ailleurs un peu dans la bande-annonce du film, et on a également bah, ce petit village italien euh, où se déroule une grande partie de l'histoire. Honnêtement, la partie sous-marine prend assez peu de temps, et c'est principalement au début du film. Ce qui est cool, c'est qu'au niveau des effets visuels, c'est plutôt bien fait. Il y a une véritable différence de texture entre... Ce qui se passe sous l'eau et à la surface, ce que j'ai trouvé très agréable. De toute façon, je pense qu'on n'en attendait pas moins de Pixar, honnêtement. Les personnages ont un design par contre qui est très particulier, qui me fait un peu penser au voyage d'Arlo, qui est très en rondeur, très enfantin, qui colle bien, je trouve, à l'ambiance du film, au village, aux couleurs qui ont été choisies, mais que personnellement je trouve assez décevant pour un Pixar. Pour moi, c'est quand même synonyme de qualité visuelle, d'innovation technique et visuelle aussi, et je trouve que dans ce film-ci ça ne se ressent pas du tout malheureusement. On est dans un cadre de film qui est assez classique et qui, sur plein d'aspects et pour plein de raisons différentes, ne correspond pas pour moi au standard d'un film Pixar. Personnellement je suis un peu moins exigeante avec les Disney que les Pixar, quoique, mais là pour moi on est plutôt sur un Dreamworks. Déjà c'est un film Pixar qui, à mes yeux en tout cas, correspond plutôt à un très très jeune public. C'est pas du tout un film Pixar qui va avoir un double sens de lecture. Il y a quand même une morale autour euh, du regard des autres, de l'acceptation de la différence, etc. Mais qui est compréhensible absolument par tout le monde. Et j'ai mis très longtemps à entrer dans le film, honnêtement. J'ai trouvé que l'intrigue était très lente à se mettre en place, que pendant les trois... Ouais, les deux tiers du film, on a du mal à comprendre vraiment où est-ce que ça va aller. Et en fait, euh, bah, le sens de lecture est assez facile, c'est assez prévisible. Par exemple j'aurais beaucoup aimé savoir pourquoi est-ce que euh, bah, la famille de Lucas avait une telle aversion, en fait, pour les humains. Pourquoi est-ce qu'ils euh, sont aussi récalcitrants à l'idée que leur fils monte à la surface, euh, qu'ils découvre ce monde-là, etc. Je trouve que toute la partie sous l'eau est très anecdotique et qu'elle aurait mérité d'être plus développée. Et du coup, ça donne des personnages qui ont, je trouve, des motivations assez limitées. Le film manque clairement de profondeur et moi, ça m'a manqué pour m'attacher profondément au personnage. Alors, c'est des personnalités qui sont très mignonnes, et assez attachante dans leur style je pense notamment au meilleur ami de Lucas mais également à Julia euh, qui est très mignonne qui est vraiment euh, le, le cliché de la petite fille voilà, qui rentre pas dans le moule elle est très très mignonne, elle me fait un peu penser à Ellie de là-haut avec sa petite salopette par contre il y a un truc que j'ai plutôt bien aimé et je pense que vous l'avez vu circuler sur les réseaux sociaux parce qu'on peut le voir partout. Le père de Julia ressemble au personnage de la Luna avec sa petite moustache. D'ailleurs, c'est un clin d'œil puisque bah, le réalisateur de Lucas est également le réalisateur de la Luna. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, on nous montre que le père a un bras en moins. Et. Je crois, peut-être que je me trompe, que c'est l'un des premiers personnages, si ce n'est le premier personnage avec un handicap de chez Pixar. Et j'ai trouvé que c'était une bonne, une bonne façon de le montrer, de montrer que bah, c'était absolument pas un problème, qu'on pouvait faire un personnage tout aussi sympathique. Et je trouve que c'est une volonté de plus en plus forte des studios Disney comme des studios Pixar de nous montrer la différence, de nous montrer la diversité des profils qui peuvent exister et d'offrir une représentation plus forte pour bah, les gens qui regardent les films Disney-Pixar. Donc à ce niveau-là, vraiment cool. Il y a un truc que j'ai bien aimé ceci dit, et c'est encore au niveau visuel. On a plusieurs séquences où on voit les personnages rêver, avoir leurs propres ambitions, etc. Ça m'a totalement rappelé en fait euh, la Luna. J'ai trouvé qu'il y avait un thème très poétique qui se dégageait de ces séquences-là et qui marchait assez bien visuellement. Il y a un peu d'humour, mais qui marche assez moyennement, en tout cas sur moi. J'ai vraiment eu la sensation de regarder un film pour enfants. Alors oui, les films d'animation sont aussi pour les enfants, mais c'est vrai que pour Disney et Pixar, généralement, il y a quand même un double sens de lecture qui est plus fort et d'autant plus pour les Pixar... Là, à mes yeux, on n'y était vraiment pas du tout. Et du coup, j'ai trouvé ça assez dommage. Je pense que pour le public cible, ça va être un carton, que ça va beaucoup plaire. Après, pour les adultes comme moi, fans de Pixar, qui sont vraiment très très fans, je pense que ces personnes-là vont être plutôt déçues par le film. Alors j'ai fini par m'y attacher quand même au personnage. Au bout de trois quarts d'heure, quand on est vraiment bien entré dans l'intrigue, j'ai trouvé quand même qu'au bout d'un certain moment, on s'attachait aux relations que les personnages avaient entre eux et que le... la morale de l'histoire était assez impactante, qu'elle marchait bien. Alors encore une fois, c'est assez prévisible, c'est assez facile, mais ça fonctionne quand même. À partir du moment où j'ai ressenti un minimum d'émotion, je me dis que bah, c'était pas complètement raté. Ça n'a pas été le cas des derniers films... Le d'animation Disney et Pixar donc euh, on progresse et en fait ce que je regrette dans ce film c'est que je trouve qu'ils n'ont pas assez exploité toutes les possibilités qu'ils avaient. Je pense notamment aux créatures marines, peut-être qu'on aurait pu en savoir plus sur leurs origines, sur leur aversion envers les humains, peut-être voir je sais pas moi des espèces de flashbacks, peut-être que ça valait également le coup de montrer plus les émotions des personnages, de les creuser un peu plus. C'était un film qui était sympa, j'ai passé globalement un bon moment après euh, honnêtement là encore on n'est pas du tout mais alors du tout sur un film marquant. J'en étais à me dire que c'était à mes yeux l'un des pires Pixar voire le pire. Finalement je place quand même Cars 2 et Arlo derrière quand même et en avant aussi mais ouais on n'est pas sur un film Pixar que je re-regarderai avec plaisir clairement. Donc voilà maintenant bah, j'attends de voir les prochains films Disney Pixar. Vous découvrirez d'ailleurs dimanche si j'ai réussi à être convaincue par Cruella ou pas mais ouais pour l'instant en tout cas j'ai encore un peu de mal avec les films Disney Pixar d'animation et j'espère être enchantée par l'un des prochains donc on va croiser les doigts. Voilà ma pixie pour cette critique de Lucas. Elle était un peu désordonnée, un peu désorganisée mais je vous ai vraiment partagé mes impressions euh, pas à chaud parce que bah, je le tourne bien après, mais un peu dans le désordre, vraiment comme j'en parlerais à un copain ou à une copine. Donc euh, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur le film toujours sans spoiler et avec respect et bienveillance. Encore une fois, si vous n'avez pas le même avis que moi, ne vous inquiétez pas. Je ne cherche pas à manquer de respect aux équipes Disney-Pixar. Je respecte votre avis, donc respectez le mien. Et je suis sûre qu'on peut échanger sans s'insulter. Voilà. En attendant la prochaine vidéo qui sera dimanche chez la Pixie Army, prenez soin de vous, je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Et alors, en scène post-générique, il y avait un truc dont je voulais Peut-être que ça fera débat, polémique, je ne sais pas. Comme je le disais en préambule de vidéo, j'ai regardé le film en version française et il y a eu certains moments où je trouvais que la culture italienne était un peu tournée au ridicule, faisait extrêmement cliché et il y a eu certains moments où par exemple, comme petit juron, ils utilisaient Santa Mozzarella, Santa Gorgonzola, ce genre de choses. Et en fait je me suis posé la question, est-ce que vous trouvez ça rôle oh, amusant ou est-ce que vous trouvez que c'est au contraire un peu irrespectueux de la culture italienne de mon côté j'ai toujours pas réussi à trancher donc euh, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous en avez pensé, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis là-dessus. Je vous fais d'énormes bisous et j'ai hâte de vous retrouver dimanche. Bisous